La non, la non, la non, la non, non, non, non, non, non, non, non, non, oh non, la non, la non, la la la Dieu des gloires, nous croyons à ta présence, nous croyons aussi à ta puissance. Que ton règne que ta volonté soit faite au milieu des nous. Par les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen. nous savons que seulement à son moments dans la prière mais cela ne nous empêche pas de partager aussi la parole de dieu de partager aussi la parole de dieu et aujourd'hui j'allais partager avec nous quelques raisons de la prière d'intercession ou la prière d'ensemble. Quelques raisons de la prière d'intercession ou la prière d'ensemble. Mais avant euh, de passer au message, on reconnaît que quelqu'un est fort lorsqu'il passe dans des combats. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? amen? Amen. On reconnaît que Dieu existe lorsque nous passons dans des épreuves et nous résistons. Amen. On reconnaît que nous prions un Dieu vrai. Lorsqu'il y a un problème devant nous et nous prions, Dieu nous exauce et nous donne la solution. Amen. Sans les épreuves, tu ne peux pas voir la main de Dieu sans les combats. Tu ne peux pas aussi avoir l'occasion de dire merci à Dieu. Voilà pourquoi euh, je vais attirer l'attention de nous tous de dire que considérons ces temps. Considérons ces temps comme un moment des épreuves, comme un temps que Dieu est en train de passer, comme un temps que Jésus est en train de passer, comme un temps que l'Église est en train de passer. Amen. Amen. Toi, tu peux trouver ça un peu bizarre. Parce que chaque personne a son expérience avec Dieu et tu vois expérience qui n'est pas dans la vie lorsqu'elle est par des Amen. si tu ne passes pas des eaux brefs au cause la expérience et l'expérience avec Dieu ce n'est pas seulement réservé pour le serviteur de Dieu les ministres, le pasteur, non l'expérience avec Dieu est réservée pour tout affrontait Dieu. Voilà pourquoi tu verras. Si tu regardes la vie des rois David, il était le plus jeune de sa famille. Mais la Bible nous dit, par rapport à son expérience, « Azalaki, Nazamba, Obokola, Bibouéle, Yapapanaï. Mais qu'est-ce qui est arrivé il n'était seulement un berger, mais il était aussi comme un protecteur. Il y a bien, où le papa ça y a fait saquiller pour aller à beaucoup. Un jour, lorsqu'il va aller visiter ses grands frères, la Bible nous dit ceci Goliath il était là, il jetait des paroles. Il insultait Dieu. Il humiliait Dieu. Il humiliait les enfants d'Israël. Mais lorsque David va venir en il a vu comment est-ce que Goliath il parlait de Dieu. C'est par là que David va aller voir Saul en disant, moi je vais combattre cet homme. Ils ont regardé la taille de David. Ils ont regardé l'âge de David. Goulad a dit, non, je ne veux pas de problème avec toi. Mais qu'est-ce qui a fait que Saoul a joué accès? Il a dit à David, vas-y, tu peux combattre. C'est l'expérience de David. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. David en le bataille il y a un ox qui est venu pour prendre les brebis de mon père. Il y a un yon qui est venu pour prendre les brebis de mon père. La pantaki. Donc, j'ai encore de la vox pour pouvoir couper la tête de cet homme Goliath qui est en train et par mal mal devant Dieu. Mais aujourd'hui, je vais essayer de nous encourager ou de nous donner quelques raisons pour prier ou intercéder ensemble. Sachant que l'intercession c'est juste de plaider pour quelqu'un ou prier pour quelque chose. Et les moments qu'on est en train de passer dans le monde, dans des églises, des fois dans nos vies ou dans nos familles, on a besoin de prier, de prier et de prier encore. À plusieurs fois, on avait parlé de la prière et on avait donné la définition de la prière. Courtement, je peux dire que la prière est ça dialogue, il y a Moutou Nanzam. Et dans ce dialogue-là, Moutou Eségéli Nous Nizam, bébé Eségéla Saladini, Alouba. Est-ce que vous Amen. Amen. Mbala ningi na gomu ina biso. To se pe la rakolo baming. Mais toi tu la catalyse devient bougie, ça me à ça Oh, laisser la place à Dieu pour parler, cela aussi est très important pour nous. Pour nous. Pourquoi Parce qu'il va nous donner des directions Il va nous donner des directives dans La situation ou dans la circonstance Autolégat de là. Écoutez une chose, frère, je sais. pas parce que et Parmi nous Il y a des personnes qui sont perturbées Il y a des personnes qui sont inquiètes il y a des personnes qui disent, mais qu'est-ce qui arrive Ce qui arrive, il n'y a pas déjà. Il n'y a quand il ne pas. Mais là où il y a un problème ou une circonstance, si Dieu est là, il y a toujours une solution. Amen. Mais le problème, c'est quoi Si tu doit être conscient ou consciente de la situation, tu dois te retirer et à commencer à faire quoi à intercéder. Vous savez, en réalité, l'homme ou l'église ou une famille ou un couple ne paie jamais réussir sans l'intervention de Dieu. L'homme est dans la vie. Les familles ou une église ne peut pas s'épanouir, ne peut pas aller de l'avant, ne peut pas évoluer. Un chrétien ne peut pas s'épanouir, ne peut pas réussir, ne peut pas aller de l'avant. S'il si n'est pas avec Dieu. Est-ce que quelqu'un qui peut dire amen, amen? Amen. Vous savez pourquoi? Toute personne qui se semble faire un bon ou des bonnes choses, cette personne a des tribulations. Cette personne. A des combats, cette personne a des problèmes, cette personne a des choses qu'il faut, qu faut commencer à lui combattre hein, des temps à temps. Vous savez, si, si regarde l'histoire des héros de la Bible, Avec Dieu, ce sont des personnes qui ont passé des tribulations, des combats, des épreuves, des problèmes. Mais comme ils étaient avec Dieu, ils était Dieu toujours devant tous ces gens-là. Malunga kakaka. Amen. Amen. Amen. Exemple à Nibosso au hasard pour la référence Esaïe vous savez la vie de Jésus sur la terre n'était pas une rose la vie de Jésus sur la terre c'était une vie de combat, de tribulations et de problèmes voilà pourquoi écoutez si Jésus avait réussi, j'ai toujours dit ça ici ce n'est pas seulement parce qu'il était Dieu. Mais ce qui est sous Alonga qui, c'est parce que de la Au Amen. Si Jésus avait vaincu, parce qu'il était capable, il y a 3 du matin. Il était capable, pendant que les disciples dormaient, il va laisser les disciples pour qu'ils lui puisse se chercher. Une place celle se retirer pour prier à longa qui t'a été pour azalakinsab mais à longa qui pour abadadi ko voilà pourquoi un homme qui a l'expérience avec dieu dans la prière à zamutu oyo aningana kapamba pambate avec de telles circonstances Amen. Lorsque le problème vient, tu diras soyez le bienvenu. Mais tu n'es pas pour longtemps, tu partiras. Amen. Tu sais pourquoi Parce que ta confiance à Dieu, lorsque tu vas prier, les choses, les choses vont se remettre comme il faut. Cela ne dépend de personne. Les ennemis, les ennemis peuvent être là. Ceux qui te combattent peuvent être là. Ceux qui te bloquent peuvent être là. Les sorciers aussi peuvent être là. Mais, Elonginaio et Bokikota ni la problème, ni la il y de combat, ni grandeur, il y a circonstance, Elonginaio et Sege est dans la croix. Amen. Amen. Vous savez pourquoi l'Église ou un enfant de Dieu ne peut pas réussir sans Dieu Vous savez, dans la vie, des fois il y a des personnes qui nous combattent gratuitement. Alléluia. Amen. Il y a des personnes dans la vie qui nous combattent gratuitement. Des fois, tu ne les connais pas. Des fois, tu n'as jamais parlé avec lui. Des fois, tu n'as jamais eu de problèmes avec lui. Mais cette personne-là, le fait de te voir avancer, réussir, que tout ce que tu fais, ça marche, ça s'épanouisse, il prend lui-même la décision de commencer à te combattre. Amen. Mais pour rien. Amen. Tu peux dire Amen. amen. Écoutez, et ces genre de personnes, amen. ils peuvent être visibles, tu les vois. Ils peuvent être aussi invisibles. Amen. Cela veut dire que ce sont des personnes que tu n'as jamais rencontrées dans ta vie. Peut-être, ben, bah, et cette personne, il a commencé, il a décidé à tes combattre. Frère, tout autour de nous, tout autour de l'église, des familles, des couples, on est entouré par des bonnes et des mauvaises personnes. Tu peux dire amen. amen. Écoutez, Jésus a vaincu le diable. Mais le diable et ses œuvres existaient et elle est vraie. Un enfant de Dieu, il ne peut pas ignorer de telles choses. Jésus nous a donné la victoire. Jésus a vaincu le diable. Mais cela ne veut pas dire fini les combats, fini les persécutions, fini les problèmes. J'aime un jour, les pharisiens ont venu vers Jésus en lui demandant qu quelque chose. Ne vous inquiétez pas, on va lire la Bible. Pourquoi les disciples ne gênent pas? Et il y a qui va m'en Pour l'instant, le fils de l'homme, Hazar Elomonaba. Mais lorsqu'il ne sera plus là, ils vont commencer à faire quoi? À gêner. Frère, l'intercession, c'est l'une des choses qui va faire de sorte que. Par ah, épreuve bref haut que j'ai dit pour son abissot, que les capots surmontés à et que les capots dépassés à vous. Si tu donnes un amen, je vais avancer. Amen. Acte des apôtres, chapitre 4. Prenons à l'anibusot, la premier verset. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Amen. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, servirent les sacrificateurs, les commandants du temple et les sadicéens. Mais, Avancez. Mécontent mais de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts. Trois. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup, beaucoup de ceux qui avaient attendu la parole crient, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000 Amen. Amen. Suivez-moi très bien parce que ça te donnera euh, les moyens ou les sujets dans les prières que nous allons rendre tout à l'heure. Vous savez, lorsque Jésus va monter, la Bible va nous dire une chose. Si tu lis dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 1, la Bible dit, les disciples sont restés en regardant comment est-ce qu'ils sont l'homme Ah ok. Et il y a un homme va venir vers eux en disant pourquoi Boti Kali, elle va qui maman des bons amis tala mais bons amis Boti Kali Otala Kaka, Nengi Amati et Zanengwa Sanini a osonga. Cela veut dire ce qui est fait maintenant est déjà fait. Vous devez passer à autre. Hein? chose parce que jésus tant a mataki qu'il avait laissé une mission aux disciples mais pour la consacre la mission on ma lame après ça qui va et c'est na bango basé mais lorsqu'ils ont entendu tout ce qu'ils devaient voir la Bible dit, que y si a des travailler travaillé pour la convoyer. Côté à sa maman. Dans la verset 1 de hein? tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple sur les sacrificataires, les commandants du temple et les salissaïens. la Bible, il y a des de qui mais qu'on et ce qu'ils ont les peuples. ce qui est dans le verset chapitre 5 tu verras que part, es les sacrificateurs et les sacrificateurs et les nous. c'est-à-dire comment il y a jalousie, jalousie Nini parce que ce que les disciples faisaient pendant le temps il n'y a quitté les la Nini à yeba. Amen. Amen. Faisons un peu une éthique biblique là. Et de faire l'éthique biblique, bah apôtre, bah salaki, bah saliseya, ni... Pobako bako manamote mamabe na oyo bango bangaji kuenseya objectif ezaleka a amoko balingaki na bango kombo na Yesu Masia etiyama ye okay. soki tokem musique la balingaki batu babika na kombo ya Yesu Masia t voilà pourquoi j'étais dit tout à l'heure. Ta récite, ton épanouissement, ton avancement, ce n'est pas tout le monde qui sera content de cela. Est-ce que tu peux dire Amen? Ah, amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, s'il doit faire très attention, l'Église l'Église n'a jamais avancé dans la tranquillité l'Église a été toujours combattue les enfants de Dieu n'ont jamais servi Dieu dans la tranquillité. Les enfants de Dieu ont été toujours, toujours combattus. L'objectif numéro 1 pour empêcher ceux qui sont perdus, ne puissent pas être sauvés. Amen. Et à un moment, la les zones où bas. La première chose, c'est bah, ba tangi ba muli balé ba tie ba ngona bolomo lo ko ezala ki déjà Pourquoi? ba la ici ba ngou c'est une façon Yako kanga ngou minoko pour été li ya no di ko oyo bazana yango malé ta côté ya yango e pa ina amen Lepi, Comprend pas toutes ces choses. Il va commencer à vivre dans le Père. Il va commencer à vivre dans les requins. Il va commencer à vivre en pensant beaucoup de choses dans sa tête. Mais Yuka, quand il est la l'acte des apôtres, chapitre 1, verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Jésus et la pierre rejetée par vous. Actes des apôtres chapitre 1 verset 11. Après autant 14. d'abord hein? 11 d'abord après il 14. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Et dire Homme galiléen pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. La parole du Seigneur. Verset 14. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. La parole du Seigneur. Amen. Salabou. Salabou. Salabou. Salabou. Amen. Amen. Amen. Amen. verset 14. C'est un des premiers Il persévérait en moi. Dans la prière. Il persévérait donc, hein? dans la prière. Moi, il y a raison. Il pour a un peu y a un peu de salade. a Il a et sengéli naïo au persévéré dans la vie de l'intercession, dans la vie de la prière si les disciples n'avaient pas peur des satisfaits, des pharisiens, des souverains sacrificataires, parce que parce que biblio biblio tous certains commis d'accord ils, ils intercédaient, ils priaient ils cherchaient Dieu Frère, tu ne vas pas me dire que les nombres des pharisiens, en gros les docteurs de la loi, les souverains sacrificateurs, les sadisaïens et d'autres, les disciples, ils étaient que à 12. Ils étaient que à 12. Avec les femmes que la Bible nous montre. Mais le problème, c'était quoi Tala, baza que comme ça. Ils étaient unis, ils étaient unis, ils étaient unis. Quand vous êtes unis dans l'intercession, quand vous êtes unis dans la prière, nous avons changé Amen. Amen. Nous avons ma cambo, nous avons transformé ma cambo. Et quand nous avons nous avons a la même vision, nous avons eu lieu ce nous avons la même vision. Amen. Est-ce que vous tout le monde comprend ça? Amen. Amen. Voilà pourquoi lorsque tu connais comment est-ce que les choses de Dieu fonctionnent ou si tu as l'expérience avec Dieu, il y a des situations et des circonstances et choses tout sont Et ça, Mais tu dois rester et tu dois prier. Raison, il y a des mots, oh ma disciple, Babanda qui consomme là, consomme là, et consomme là, parce que Babanda qui cause à la jamais, n'a tranquillité. Combattu, Babanda cause à la tout le temps persécuté. Mais ce qui faisait qu'elle va toujours fort, va continuer là la barre. Que... Parce que l'intercession était là. Ils demeuraient ensemble dans la prière. Ils demeuraient ensemble. Écoutez, lorsque les Banabi soit dès qu'on met accord, c'est-à-dire que à qu a de la vie, la à moko, la vie, comme et c'est ça ce qui faisait la force des disciples. Mm. Il y a mon moni yokan a une chose. Il y a mon moni. Lorsque Jonas Azokimanzambe pour atteindre la niveau, Masou est comme ça. Masou est il y a quelqu'un. Qui a un problème. Nous devons être tous bien en zambie. Mm. Mais s'il y a quelqu'un qui n'est pas bien en zambie, tous les abus sont en stylo comme mon côté. Les colons sont en train de se débarrasser. Ils ont dit que la séparation est en train de se débarrasser la séparation de yoto salarié, on t'a La on t'a salarié. Toi, tu prie, tu prie, tu prie, tu prie, tu prie pour quelque chose. Mais au a des armées. On a des armées. nous sommes quand on a Et puis, qui est ce qui est expiré Il a comme poison. parce est inspiré sur Tout le monde inspiré est ce qu'on le Voilà pourquoi les temps que le monde passe, les temps que nos vies passent, ou les temps que l'Église des fois passe, ce sont des temps que l'Église doit prier, intercéder et chercher la face de Dieu. Ne restez pas là à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie Qu'est-ce qui arrive ce qui arrive que le diable ne fait pas que la bonne nouvelle de Jésus soit propagée Amen. c'est ce qui arrive mm -hmm. et pour que la bonne nouvelle de Jésus soit propagée toi même toi même tu dois prendre conscience et de commencer à intercéder à intercéder ça ce sont des raisons Très valable, au moins Ce sont des raisons très valables. Je parle souvent de l'église parce que c'est vrai. Ces derniers temps, beaucoup de nos frères et soeurs, si on peut dire ils sont fatigués. D'autres personnes disent « Père, peut-être je vais être contaminé. » Mais l'église n'existe pas si toi tu n'es pas là. C'est-à-dire quand je parle de l'église, je parle de toi. Amen. Donc, l'intercession, la prière doit être une vie qui est en toi. Amen. Moi, mon frère, les jours où tu avais décidé de ne plus suivre les diables, de ne plus marcher avec les diables, c'est les jours où tu avais déclenché un combat. Amen. Et ne fais pas une erreur en disant que d'accord, comme j'ai déclenché le combat, je vais retourner. Je vais retourner dans Yo allez a un peu Ce qui est ou un pour les satanatés, c'est un très bon rancunier. Quand tu priais, tu lui donnais des coups. Quand tu vas retourner en arrière, soit disant que la zone est une qui sera la première à être détruite? Il y a mon disciple. Lorsque si tu regardes verset chapitre 1, il y un Jérusalem. Or, oh, ce n'était plus le moment? Ces moments-là, là là, ce n'est plus le moment de commencer à regretter. Ce n'est plus le moment de commencer à parler. Ce n'est plus le moment de commencer à réclamer. là? <t 'en> Et dans mon temps, nous soit encore dans son manus à à la Il est là en chair et annonce. C'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Et le Saint-Esprit est avec nous pourquoi? Pour nous donner la force. Pour nous encourager. Pour nous pousser à faire la volonté de Dieu. Lorsque nous sommes faibles, il vient de dire que Soit sois courageux. Vas-y. Encore. Écoutez, au long de la déjà dans étape, il y a les maman, maman, maman a compréhend que non, étape oyo, yon, il y a, il y a, maman, a maman, maman a, a besoin miliki. Au comment dans étape, il y a un peu de la pire, il y a un de la préparation, il y a un peu de la il y a un peu de la Donc tu dois prier. Je vous remercie. Boko vous remercie. Alléluia. Amen. Mais vous avez aussi yo. avis. projet vous Dans mon avis. Que ça soit dans ta famille, dans ton couple. Au récit en moi jamais. Si tu ne sais pas prié. Vous savez, beaucoup de personnes disent « Je ne sais pas si tu n'as ce qui un problème à battre et dans pas tout le monde aurait évité parce qu'il n'y a pas de problème là. Et ces gens-là, ils sont là uniquement pour commencer à décombattre de ne pas avancer, de ne pas s'épanouir. Et ça, ce sont des raisons valables. De ne peux pas dire qu'aujourd'hui je suis fatigué, je ne veux pas prier, je ne veux pas intercéder, je ne veux pas changer la face de Dieu. Ça, ce sont des raisons très valables. Oh you moi nan zambé, et c'est ça. Yoga, baby, Etienne nest pas, qui est Posons-nous des questions dans la yo. Étienne, a ça la carni, diacra à ça qu'il est l'autre, il parlait que de Jésus. Mais la Bible nous dit, si tu lis les apôtres, Papa dit qu'il est ma bande. Papa dit qu'il est ma Jusqu'à ce qu'il est. Et il est à ça qu'il est ma bande. Oui, mais pourquoi? Raison des écarts, mon corps. Pour que je ne me dise pas, Esaïque n'a pas raison de souscrire. n'a déraisonné. La seule et l'unique raison où on va boumer là qui était. Parce que ceux qui acceptaient à Jésus ils n'allaient aussi parler pas de Jésus. Comme il avait accepté Jésus, il a commencé de parler de lui. qu'on oh, Nicolas bidé. frères et sœurs. Déjà aux alas chrétiens. Moi, je dis que une église pour d'autres personnes, c'est tout un combat. Ah, oui. Est-ce que vous le va? Amen. Est-ce que amène à va? Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Il ah, y a des personnes hein, à la pas à se voler, à préparer c'est pas même la Bible, à, Bible, à, Bible, à a Bible, déjà dit qu'on mis ça. Si je peux le dire, est-ce que vous à voyez Amen. Amen. Amen. Frère, à l'objet, c'est Non, s'occupe de de ce qu'on s'occupe de ce qu'on tout n'est si un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un misala vous avez un peu de temps. Il dans mais l'intercession est initiale entre mon dos et Quelqu'un il prie, le diable ne peut pas s'approcher de lui. Mais quelqu'un quand il ne prie pas, le diable va commencer à mettre des obstacles et des barrages. Frère, moi, il y a des choses entre mais je sais que c'est anormal. Mais lorsque j'ai trouvé ces choses-là dans la vie de quelqu'un, je ne m'étonne pas. Ma prière est que Dieu aide cette personne. à à Nous Amen. Amen. Enfin, il y a des personnes, tu peux commencer à lui donner des conseils du matin jusqu'au soir, à comprendre, et le okay. Tu sais pourquoi? Parce que cette personne est dominée par un esprit ou dirigé. La première des choses, il faut d'abord prier pour cette personne. Lorsque tu donnes des conseils, conseils aux amis et aux langues, nous pouvons Nous de bas, Amen. Ce sont des choses spirituelles. Voilà pourquoi Église, nous devons prier. Si tu as quelque chose, tu ne peux pas empêcher de te faire mal. La un est la Bible. Ce qui va te faire mal, c'est que tu ne peux pas te faire mal. Tu sais pourquoi on parle de ça? Parce que Dieu aime l'unité. Dieu est amour. Vous pouvez être à trois, mais si vous n'êtes pas unis, Dieu ne va pas vous écouter. Louba, Amen. Louba, amen. Amen. amen. amen. Voilà pourquoi des fois, moi, j'ai toujours dit, prie avec des personnes que tu connais. Prie avec des personnes que vous êtes unis. Prie avec des personnes que vous avez la même vision. Sinon, ça ne marchera jamais. Tu peux ou pas me comprendre ou mal me comprendre. Mais c'est ça. Oyo Ebada qui peut défendre un livre par apôtre. Et Zaké l'homme sous-souté. Et Zaké prié. Yokane, ça qui un Dans l'église Parole Créatrice, j'ai déjà expérimenté beaucoup de choses. Pourquoi il y a d'autres situations qui ne font pas bien Il y a eu un moment, on priait beaucoup parce qu'on avait besoin de des gens qui devaient chanter à l'église. À l'époque, on était dans la petite salle. À l'époque, quand on a fait euh, notre premier ou deuxième anniversaire, je pense, on avait acheté tous les instruments. Ça nous a coûté à peu près 800 euros. Donc, on en est en on parce qu'il y avait des gens qui avaient contribué à tout on a commencé à prier prier, prier, prier, prier prier, prier, prier un jour on va recevoir un homme cet homme il était jeune normal pourquoi on l'a dit il était entier il est venu « Écoutez, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais connu le nom de ce temps. Je n'ai jamais eu son numéro. Je n'ai jamais connu où il habitait. » Je vous dis, frère. Et quand il vient, je me souviens, il y a quelques moments, c'est pas si maman j'ai mis, Azoye il y a quelques moments, ce frère-là, lorsqu'il va commencer à jouer le piano, il est que Abe Moko. Aïe, m'a rappelé à Yémo. qu'il y a des fois samedi, à côté de la salle de Mouké, à jouer pierre dimanche quand il fait, et 20, 10 jours. Un jour, je lui ai demandé les numéros de téléphone. Il m'a dit, euh, j'ai pas de numéro de téléphone. Mais il était là. Frère, je vous assure mon tout-monde a dit que frère a été à l'église. Et le frère, il était tellement fidèle. Le frère, il était tellement fidèle. Lorsqu'il est parti, après son départ, quelques jours, on a dit, il n'est que l'adoration à l'Église. Ça, c'est une expérience affectueuse. dire que Dieu peut t'envoyer des personnes à la place où tu manques pour juste combler ces vides. Lorsque les choses seront prêtes, cette personne va faire quoi? Va partir. Oyo, et ça ma c'est Matthieu chapitre 26, verset 40. Nous courons pour y veillez à ta inerte Vous à ta Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas à tentation. Et à un moment, il y a pour les thé. Et à un moment, il y a pour réclamer. Et à un moment, il y a pour tout la mituna et thé. Si tu crois. Ah mon Dieu. Oui. Vous savez, j'aime bien dire ce verset de Déchonique, chapitre 20, verset 20, où la Bible a dit, confiez-vous à l'éternel, vous serez affermé. Boléni Sama. Mais confiez-vous à ses serviteurs vous resterez. Allez. Devant les épreuves, devant les circonstances, comme il faut que ce qui est dit qu'il y a des Est-ce que vous le bas Amen. Amen. Amen. Bien. Amen. Amen. Et vos amis, peu importe, j'ai aimé Élisée. Des fois, connaissance pèse les arabiens. La connaissance nous aide, des fois, de ne pas s'inquiéter à d'autres choses. Élisée, qui ainsi. Bible, il Tu il a mais aux nini, on a on Et vu ce Bible mais tu as mais mais si Il fallait que Élisée là, à fond la mission pour à Amen. le Amen. Amen. Amen. Le niveau pas bas de situation pour les quinze hommes niveau de circonstances pour les quinze hommes l'emmènent. de preuves dans vie et les la Mais et y a est raison, y a tous comme un accord persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans la prière. So nous avons pour la désormais pour ça nous avons que ça, La Bible est dit dans le livre de Esaï, Je J'ai donnerai des gens à ta place. » Donc, tout tous les obstacles en faut que Dieu a éliminé Bamopo yo et ce panier a éliminé Bamou. Voilà pourquoi j'ai toujours dit :« Aie confiance hein, à Dieu. » Il y avait un homme qui s'appelait Tamel dans la Bible. Oui, Il y a un homme qui s'appelait dans la Bible. Il les la la y a un Donc l'église. Il y a un BOTIKA BOTIKA Écoutez L'église n'a jamais été Une propriété privée De quelqu'un L'église appartient à Dieu Amen. Et c'est Dieu Qui élève l'église C'est Dieu qui amène Le bon dans l'église C'est Dieu qui amène la récite Dans l'église Voilà pourquoi les gens qui combattent l'église ou les gens qui combattent les serviteurs de Dieu leur fin, c'est la destruction qui combattent l'église qui combattent le serviteur de Dieu il combattra Dieu oui. Pour la vie Nayo, on a dit, on a dit, on a dit, on a on a église là. a dit, on a dit, on ma dit, on